Alors je dis, bonjour à tout le, je dis bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis la mère de O'Neill dans la mesure c'est ce qui est écrit sur tous les journaux, d'accord. Donc aujourd'hui euh, mon fils se retrouve à la prison euh, de Bastère puisqu'ils ils ont décidé de les mettre en prison les, dans la, ex, parmi les huit grands frères. Tout simplement, ils sont mis en prison tout simplement parce que ils ont osé négocier pour les jeunes de la Guadeloupe, des emplois, des formations. Voilà ce qui a été demandé au conseil, euh, au, à monsieur Chalus, euh, à la région. D'accord Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons demander aux autorités, que ce soit de la France ou ce soit ceux que la France autorisé autoriser à agir en Guadeloupe, à qui profite le crime en Guadeloupe Quand des gens n'ont pas fait de crime, des gens n'ont rien fait et qu'on les met en, en prison uniquement par plaisir ou tout simplement pour faire une accalmie de, de ce qui se passe dans la rue, parce que je pense qu'ils se sont dit, si nous les mettons en prison, ça va un peu calmer la rue. Puisqu'on on va, on va essayer de les considérer comme des boucs émissaires. Mais aujourd'hui, les autorités, vous avez oublié qu'il y a des familles. Vous avez enlevé des pères à leurs enfants, à leurs femmes. Des, des pères qui, sont, qui ont une famille très entourée et très solide hein, et très conviviale. Hein. Aujourd'hui, on constate, vous faites des cassures, vous faites des brisures dans les familles. Je pense que vous, vous avez une famille. Déjà un divorce est difficile, à plus forte raison, quand on le fait comme ça, brutalement, brutalement, quand on enlève des pères à leurs mères, leur, des, des pères à leurs enfants, des fils à leurs mères, des maris à leurs femmes, je pense quand même, mon dernier mot, c'est de, de vous dire, réfléchissez à ce que vous avez fait et ayez une conscience, s'il vous en reste, hein, pour dire, nous sommes allés trop loin et nous allons les relâcher. C'est ce que je demande. Que vous, je fais appel en fonction des textes. Vous n'avez rien qui puisse justifier ce que vous avez dit et ce que vous poursuivez, parce que c'est vraiment des mensonges, des mensonges. Donc, ayez quand même preuve d'humanité et dire que nous sommes allés trop loin. D'accord C'est ce que j'ai à dire à tout le staff d'autorité qui est sur la Guadeloupe. Et quant à nos élus, je vous demande d'avoir plus de poignées. Parce que les jeunes sont venus, vous êtes venus aux jeunes. Les jeunes vous ont fait confiance. Je ne sais pas si vous les avez orientés sciemment à faire une association et de telle manière qu'ils soient tombés dans, dans un piège. Je ne, je, n je, n je ne dis pas que vous leur avez tendu, mis un piège, mais je dis que je ne comprends pas. Et je ne comprends pas votre absence. Seul un député a osé dire vraiment qui ils étaient. C'était des jeunes qui se battaient pour les jeunes en Guadeloupe. D'accord Vous qui avez fait pas mal de réunions avec eux, vous n'avez jamais osé démentir la justice. Vous vous êtes contenté de dire Je ne commande pas la justice. Et je laisse le, le, la justice faire son travail. Mais. Vous devez dire la vérité, qu'à aucun moment, ces jeunes sont venus vous estorquer de fonds publics. Parce que pour qu'il y ait option, je dis bien, c'est qu'il y a demande. Il ne vous a jamais été fait une demande, ni verbale, ni écrite, de quoi que ce soit. Voilà ce que j'ai à dire.